Salut à tous, c'est Matroskia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Halo Culture et on va parler du recomposeur. Donc le recomposeur, on l'a déjà vu dans Halo 4. C'est une technologie très dévastatrice mais elle n'a pas toujours été un objet de mort. Et pour comprendre cela, nous allons tout d'abord voir son fonctionnement. Un recomposeur est un artefact Forerunner capable de transformer l'esprit d'un être vivant en données numériques appelées essence ou encore empreinte. Ce processus entraîne la destruction irréversible du corps nommée Sublimation. La mémoire interne d'un recomposeur peut contenir plusieurs milliers d'essences qui lui permet de les stocker même sans connexion au domaine. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine, euh, eh bien je vous propose d'aller voir le petit alloculture qui a déjà été fait à ce sujet. Voyons maintenant un petit historique des recomposeurs. En effet, ils furent construits plusieurs centaines d'années avant la guerre contre le parasite. Ce sont les castes des bâtisseurs et des biotechniciens qui s'en chargeaient, voulant atteindre un niveau supérieur dans leur espèce. Ce niveau supérieur était caractérisé par l'immortalité en transférant ses essences dans des corps plus jeunes. L'introduction de l'essence dans un nouveau corps a toujours échoué, mais le maître bâtisseur Faber avait vu dans ses artefacts un moyen de purifier ceux infestés par le parasite. Vers 110 000 avant Jésus-Christ, à la fin de la guerre humain contre Forerunner, le recomposeur fut utilisé sur Fortencho et Yprin Iprikushma afin d'être interrogé. Vers 100 000 avant Jésus-Christ, leurs esprits furent réimplantés dans les corps de chakas et traqueurs via des plans, c'est-à-dire l'incursion forcée de séquences supplémentaires dans l'ADN d'un organisme. Forerunner, humain, quelle que soit l'espèce ayant un ADN. Un exemplaire était présent sur l'installation 07, car de nombreux esprits numérisés étaient présents. Mandy Kambias a également utilisé un recomposeur afin d'extraire les esprits des anciens humains pour éviter un crash dualo. Suite à cette action, le corps de Chakas fut meurtri. Son esprit a donc été transféré dans un moniteur qui deviendra après effacement de sa mémoire 343 Guilty Spark. Durant la guerre des Forerunners contre le Parasite, le didacte détourna le recomposeur de son rôle principal qui consistait à garder les essences en archives afin de s'en servir sur son armée de prométhéens. En effet, ces esprits ont été réinjectés dans des machines insensibles à l'infection du Parasite. Malheureusement, ils ne furent pas assez nombreux pour stopper le Parasite. Le didacte a alors une nouvelle fois utilisé le recomposeur sur les humains présents sur l'un des halos pour gonfler les rangs de son armée. À la fin de la guerre, étincelante particule des soleils antiques a demandé à être recomposée volontairement pour devenir 000 Tragique Solitude, le monitor de la petite arche. Durant l'après-guerre, un recomposeur fut trouvé par un membre du personnel de l'ONI et fut ramené sur la station Ivanov. Les tests initiaux de l'artefact ont provoqué un tir à courte distance qui vaporisa tout le personnel présent à 100 mètres autour du recomposeur. En juillet 2557, lors des événements de Halo 4, le didacte se réveilla et s'échappa du monde bouclier Requiem afin d'aller trouver un recomposeur pour détruire l'humanité. Avant de quitter Requiem, John 117 fut immunisé au recomposeur grâce à l'activation d'un généplan dans son ADN par la bibliothécaire. Malgré les efforts du Spartan, le Didacte s'empara du recomposeur présent sur la station et l'employa directement sur le personnel, ce qui eut pour effet de les recomposer. Seul John fut seulement choqué grâce à l'activation du plan par la bibliothécaire. Le Didacte arriva à atteindre la Terre afin de recomposer New Phoenix. Avant que John 117 active une tête nucléaire Avok, détruisant alors le Mantle's Approach le vaisseau du didacte et le recomposeur. Le didacte fut alors envoyé dans une faille en sous-espace. Il fut alors envoyé sur l'installation 03 et passa un marché avec le moniteur de la forge de Recomposeur 859 Static Carillon afin de construire des recomposeurs pour les utiliser contre les humains. Ces plans furent perturbés par la Blue Team qui retourna les Recomposeurs contre lui. Et voilà pour ce Halo Culture sur les recomposeurs et son historique. N'hésitez pas à donner vos recommandations dans les commentaires de la vidéo pour les prochains Halo Culture que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Matroskia, bye tout le monde